T'as vu, d'un côté, c'est bien. Je vis la vie le Mais je pense à tous les Français, à toutes les Françaises qui vont entrer au travail à Storcy et qui sortent du travail à Storci. C'est pas facile. Deuxièmement, ils ont un sale temps, la neige et la pluie. Et deuxièmement, ils ont un couvre-feu. Peut-être, les Français, les Françaises, le Dimat, vous êtes loin de moi. Mais moi, vous êtes ici près de moi. Parce que moi, je vous soutiens moralement, physiquement, psychologiquement, mentalement, 24 heures sur 24. Ce message est destiné à toutes les personnes Françaises, Françaises. Et à mot le Dimat au travail et que sont tu C'est bang à deux Bisous, j'ai eu le pensée pour vous. C'est une je... erreur. Marie, je fous. on va non, la payer mais... ensemble. C'est ta voiture. C'est un engagement. Un engagement de quoi deux. Mais toi tu prends ma voiture d'abord. J'avais la flemme de prendre la mienne, donc j'ai pris la tienne. Putain mais range ta flemme un peu. Prends, prends tes couilles et franchement va. Bon la payer et tu la payes. La... Les, les, les points c'est pour toi. Moi je suis fatiguée. Oh bébé, je descends les poubelles, je reviens. Euh, Qu'est-ce qu'il y a comment, habillé, là comment ça comment je suis habillé Je suis bien habillé, là, ben, je vais juste aux poubelles. Euh, je... Non. je vais juste aux tu poubelles. Je vais juste aux poubelles. Mais.. Mais je, re... je monte Je redescends Non. Mais quoi T'es fou toi, tu vas t'habiller maintenant mais... mais ça va, mais je vais croiser personne. Bon bah ben, des couilles, je sors comme ça si tu veux. Non malade, mais moi ça va, c je suis un garçon celui-là. Ah, yeah, C'est bon <rire> C'est pas j'ai compris oh, Qu'est-ce que tu fais Ça va ouais. Je suis tombé sous ton charme Quel <rire> <rire> <Les> con <rire> N'importe quoi Parti pour faire absolument que de la merde Ok <rire> De la merde de qualité Ah oh, Julie, pourquoi tu parles pas Parce que j'ai la haine Pourquoi t'as la haine Parce que j'ai grossi mais non t'as pas grossi, pourquoi tu dis mais, ça tout le temps En plus, arrête de me dire que j'ai pas grossi, parce toi que toi-même tu sais que j'ai grossi, tu me le dis même pas Mais je te dis que t'as pas grossi tu me saoules Depuis tout à l'heure je sais que te dire j'ai grossi, j'ai grossi, tu me dis non non Mais tu vois bien non, que t'es toute fine Tu vois bien que as, je suis énorme T'as pas, pas grossi Arrête de me dire que pas grossi, tu vois bien que je suis énorme Zabi oh. Mais non mais tu as t'es monté sur la balance, t'as bien vu que t'avais pas pris un gramme Ah oh, je vais te défoncer Nico. Écoute-moi bien. La prochaine non. fois que tu me dis que j'ai pas grossi, je te mets une pêche. T'as compris ah J'ai grossi, j'ai grossi ah Dis-le moi tu vois ce que je suis assis C'est avec d'autres mecs et après elle m'a dit C'était toi Voilà c'est vrai Je te jure je suis choquée. Elle a quoi Elle a quoi Elle a quoi Tu <rire> <a> <rire> dis oui ah, C'est bon c'est carré Parce que vas-y j'avais plein de tailles T'as vu de toute façon les trucs comme bluetooth et tout du coup. Ouais. Ah, il y avait beaucoup de trucs activés, c'est pour ça que ça marchait pas. Ouais ouais, c'est bon là. c'est bon. Bonsoir, viens, c'est l'heure d'aller se doucher, mon chéri. Oh, maman, maman, pas besoin de me doucher, je me suis déjà douché hier. Je me doucherai demain. Ok, chéri, tu te doucheras demain. C'est pas grave, ok D'accord. Je te laisse. Viens te doucher, c'est au porco. Agora. Mais maman, tu m'as déjà douché aujourd'hui. Dieu, faut se doucher au moins trois fois par jour. Vas-y. Putain, comment je vais me la faire? Je vais y aller avec les deux mains. Ça va être du sale. Elle va être trempée. Je vais en mettre de partout. Et je vais faire durer ça pendant des heures. Mais de qui tu parles? De la vaisselle. <rire> de la glace. Et alors fais moi voir Parce que je sais pas comment on fait. Ils ont pas pris du bruit. Alors tu fais comme ça. <rire> tu fais comme ça. Et tu fais comme ça. Et tu laisses agir bien comme il faut. Toi? Ah, vraiment bien, ma bah, bonne bah, <rire> là, faut la tête quand ah, à quoi tu joues oui. <rire> Mais non, c'est l'eau de pelle qu'il faut. <rire> pour jouer aux billes. un <rire> moment, dès le matin, je joue aux billes, vous voyez. <rire> ah, t'as un cas, hein T'es comme moi. Oui. Eh, vous voulez du chocolat pour euh, le jour de l'an Ben voilà, hein. <rire> Tiens, ma soeur. Attendez, pourquoi on prépare une pizza ronde pour mettre ça dans un carton carré et finalement manger ça en triangle. Mais, c'est quelle prostitution polygonaise. C'est mes complains. C'est mes Chérie, tu es belle. Oh, habibati. Comme anti-jamila. Oui, c'est là. Bonjour. C'est un peu plus de l'eau. C'est un peu plus de l'eau. C'est un On n'est pas face de bouc. C'est qui, c'est C'est qui Mais c'est personne, musique face de bouc, c'est un machin international hein? Tout le monde parle que de ça partout je en en de ça, mais Il je... connaît pas face de bouc lui <rire> oh, Mon pauvre Gabin, mais t'es vraiment pas dans le move hein. oh, bah, euh... euh... bah, C'est pas la peine d'habiter à la capitale Oh, bah, c'est le monde à l'envers <rire> ah, étage Oui, oui, oui, oui. Arrêtez, arrêtez, vous allez vous faire mal, arrêtez de jouer avec ça. Qu'est-ce qu'il est à faire Oh là, fais très attention, tu vois, à propos, c'est très Non, non. Chat Oui. Tu sais, notre fils Oui. Il est TikTok. Bah oui, les TikTok, mais pourquoi il nous mange nos KitKat, alors Bah ouais il nous mange nos KitKat. TikTok, TikTok, il mélange tout, lui, hein Lui, il croit que c'est pareil, alors que c'est pas pareil. <rire> lui, il faut qu'il reste sur TikTok et nous, on reste sur KitKat. <rire> <rire> De la capuche. On a tous un pote ou une patte que tu as fortement envie de défoncer parce qu'à la fin des cours elle met 8 ans à ranger ses affaires. Vous êtes les derniers à partir de la classe. Jusqu'à même la prof est obligée de vous attendre et vous allez encore arriver en retard. Ça rentre comme dans un panier. C'est le million, hein déballé, hein. y'a a plus qu'à venir la chercher, ça. Hein. Ouais, t'as pas vu mon message Quel message Message que tu m'as envoyé que t'as dragué ma meuf. Oui, oui, oui. Je te jure, j'ai pas vu le message. T'es comment tu, tu dragues ma meuf. Portez un masque. Quoi C'est pas plutôt l'inverse Ah non. Ah, Donne-moi toute la cul. et fais ça vite, bitch. Oula, ah, vous, vous portez pas de masque, quoi. Ah, voilà. Quoi C'est du foutage de gueule parce que tout le monde porte un masque sauf vous, quoi. Monsieur est au-dessus de la loi, c'est ça? Quoi? Tenez. Merci. Hein, faut appeler la police sur des gens comme ça. Ah, bah oui, je le fais tout de suite. Il va pas. On va bien mieux marcher avec ça <rire> Les gars je vous fais cette petite vidéo Parce que je vois de plus en plus de personnes qui portent leur masque Mais pas correctement Les gars le masque là Ça sert à rien Faut le porter là Parce que si vous le portez là bah vous avez le trou vide Je Je Ma Ma Pelle Great ok faster Je Je Ma Ma Je m'appelle Qu'est-ce que tu fais? Je fais une fête sauvage silencieuse. Et sinon, t'as des nouvelles? <laughs> Merci, Safi. On y We got you. وفرنسا الحاجه اللي ما فيهاش ما فيهاش امك